Donc nous sommes le 8 février, je voulais commencer par remercier les 1500 personnes qui se sont abonnées à la chaîne et qui me suivent régulièrement. Donc j'ai regroupé des sachets de graines que j'ai déjà reproduits en 2018 ou les années précédentes et j'ai fait deux groupes de sachets de graines. Donc dans chaque groupe il y a 18 sachets. Donc je vous mettrai la liste des variétés que comporte chacun des groupes de sachets. Donc j'aimerais offrir ces graines à deux personnes différentes. Donc pour emporter ces graines, euh, j'aimerais vous poser deux questions. Je demanderai à la personne qui a répondu correctement aux deux questions de choisir l'un des deux lots pour permettre à une autre personne de gagner elle aussi des sachets de graines. Donc je vais vous poser la première question pour ce premier lot de graines. Quelle est la date à laquelle j'ai mis en terre mes plantes tomates à l'extérieur Ça se trouvait dans la serre un jour avant la date de la sortie de la vidéo. Donc deuxième question. Quelle est la date à laquelle j'ai planté mes pommes de terre J'ai planté mes pommes de terre un dimanche. Le dimanche qui précède la date de la sortie de ma vidéo. Donc je vous laisse répondre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause.